Entre la promesse reçue et la, la, la, la réalité vécue, d'une part il y a la promesse reçue, d'autre part il y a les réalités vécues. Et lorsque tu, tu juxtaposes les, la, la promesse par rapport à la réalité, ils ont coquinaté, ça ne tient pas. Dieu m'a dit, et pourtant c'est que je fais. Parce que tu es loin de ce que Dieu t'a dit Que ce que Dieu t'a dit ne se réalisera pas Ce n'est pas cela Et lorsqu'on vit des moments comme cela Des moments que j'appelle très souvent Je vous le dis, des moments de la crise de la vision C'est-à-dire que tu as une vision Que Dieu t'a donnée Mais la réalité que tu vis est contraire à la vision Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Fais confiance à celui qui a donné la vision plutôt qu'à la réalité. Je suis en train de dire à quelqu'un ne fais pas confiance à la réalité parce que la réalité change. Et nous, Congolais, nous sommes même mieux placés pour le savoir. Quelqu'un peut quitter aujourd'hui d'un niveau où il a tout à un niveau où il manque de tout. Et quelqu'un d'autre peut quitter du jour au lendemain d'un niveau où il manque de tout à un niveau où il a tout. C'est pourquoi lorsque Dieu nous fait une, une promesse Peu, on te sait voir au milieu Accrochons-nous à la promesse Accroche-toi à la promesse Le Dieu de la promesse Il accomplira ce qu'il a promis Qu'est-ce que Dieu t'a dit Ce qu'il t'a dit est valable Même si les réalités Semblent montrer autre chose Peu importe ce que tu pourras voir Accroche-toi à la promesse le chemin qui conduit à l'accomplissement de la promesse ne sera pas toujours facile, ne sera pas toujours tranquille. De toutes les façons, je vous ai toujours dit que moi, je ne crois pas à l'évangile de la facilité. Dieu est souverain. Il pouvait dire à Israël, « J'ai préparé un terrain vide pour toi, pour vous, et je veux vous y amener. » Il pouvait le faire. Mais dès le départ, Dieu leur a dit que je vais vous donner les pays des Étiens, des Éviens, des, des Ébusiens. Dieu avait déjà dit qu'il ne leur donnait pas un pays vide. Eux, lorsqu'ils entendaient parler du pays de la promesse, ils s'attendaient peut-être à recevoir un pays vide. Ils partent et ils s'installent. Dieu ne nous donnera pas toujours des terrains vides il nous donnera des terrains occupés. Et il s'assera ce qui occupe devant nos yeux. Ce ne sont même pas nous qui s'asserrons, lui s'assera devant nos yeux. Moi, je pensais que ça allait être facile. Hier, je parlais de Naman. Naman pensait que tout serait facile quand il irait, le prophète sortirait, ils vont parler, le prophète lui impose les mains. Et puis, et il entend, on lui dit, non, va te laver sept fois dans les jours. ça, c'est quel procédé, ça? Dieu ne te donnera pas les choses comme toi, tu les penses. Et il n'avait jamais pour un territoire vide. Il a dit qu'il leur donnerait un territoire qui était occupé et qu'il chasserait les occupants du territoire. Crois seulement que le Seigneur chassera les éboutiens sur ton territoire. Que le Seigneur chassera les fils d'Anak des Géants. Il y a des géants qui sont postés sur ton territoire, mais le Seigneur les chassera parce qu'il est plus géant que les géants de ta vie. Oh! Le Seigneur est plus géant que les géants de ta vie. Je l'ai dit que la, avoir la promesse n'est pas synonyme de la facilité. La promesse ne nous exempte pas de la conquête. Le fait que tu aies reçu la promesse ne signifie pas que tu ne vas pas conquérir. Ça signifie que tu vas conquérir, mais la conquête se fera par Dieu. Mais la conquête, là. il y a quand même la part de l'homme, il y a quelque chose que tu dois faire. Dieu dit même à Israël que je ne chasserai pas ces habitants-là d'un seul coup. De peur que les, les herbes ne poussent et que les bêtes sauvages ne, ne, ne s'y développent et vous dévorent. Je vais les chasser jusqu'à ce que toi, tu deviennes un peuple nombreux. Quelque part, il y a toujours un travail que l'homme doit faire. Dieu laisse toujours la part de l'homme. Même lorsqu'il il, il crée les jardins, la Bible dit que c'était beau, c'était bien. Mais il, il laisse quand même une part à l'homme. Il dit à Adam des tu le jardin Dieu n'est pas fainéant Et il ne travaille pas avec les fainéants. Il y a quelque chose que toi aussi tu dois faire alors si tu t'attends que tu vas croiser les bras, comme on le fait dans certaines églises, nous allons prier maintenant pour la richesse. Allez, commence à dire, argent, viens dans ma poche, argent, viens dans ma poche. Vous pouvez faire 40 jours et 40 nuits de jeûne et prier, argent, viens dans ma poche, vous serez pauvre. Il y a quelques qui tu as prié, va travailler. dans notre église, nous avons organisé 101 journées et, journée et soirées de prières. On est là en prière pendant ça et un jour. Oui, c'est très bien. Vous êtes en prière pendant ça et un jour. Vous travaillez quand Et les mêmes personnes qui sont en prière pendant ça et un jour, on leur demande, apporte une offrande spéciale. Est-ce que les gens ont les yeux pour voir Lorsque les yeux de la foi sont obstrués, même les plus grandes évidences deviennent floues. Retiens cette phrase. Lorsque les yeux de la foi sont obstrués, même les plus grandes évidences deviennent